Je vais te parler de 5 conseils pour une négociation réussie. Concrètement, qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire qu'on va être en période après confinement quand tu regarderas cette vidéo ou alors on est en confinement. Il faut préparer la suite. Coronavirus et immobilier, je vais vous donner mes conseils sur la partie 2 puisqu'on est sûrement aux alentours du mi-parcours de ce confinement. C'est parti Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais vous parler et faire une partie 2 sur cette vidéo coronavirus et immobilier. C'est le même thème que vous voyez au tableau. Je voudrais qu'on fasse un point alors à mi-parcours. Je ne sais pas si exactement on se trouve à mi-parcours. En tout cas, après plus de 3 semaines de confinement, pour voir bah, par rapport à la partie 1 et l'analyse où est-ce qu'on se situe et voir ce que ça donne puisque sur le terrain, le où je tourne cette vidéo, je suis confiné à la fois chez moi et euh, je viens au bureau seul, là où je peux vous tourner cette vidéo. Je voulais donc du coup vous donner quelques conseils dessus et vous partager euh, mon expérience et mon analyse puisque je suis au contact avec mon équipe pour une partie euh, qui est en télétravail. Il euh, y a une partie qui est au chômage partiel donc qui ne travaille pas puisqu'ils ne peuvent pas effectuer euh, de déplacements euh, et de visites Et comme ça, ça me permet qu'on se fasse un petit point ensemble. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification. Comme ça, tu recevras euh, le cas si je fais une partie 3 en fonction de la durée du confinement. Euh, un petit point sur la crise sanitaire. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est bientôt mi-avril. Alors suivant, je, je fais comme vous, hein, je, regarde, euh, je regarde et j'écoute ce qui se dit. On se trouverait pas très, très loin du pic de l'épidémie, puisque j'ai entendu euh, ce matin bah, que concrètement le nombre de personnes en réanimation commencer à diminuer, ce qui est bien entendu, déjà au niveau sanitaire, une excellente bah, nouvelle pour la France. Et puis, euh, bien entendu, pour tout le monde qui est concerné, et euh, plus généralement si on focus sur la partie économie et immobilier. Il donne de l'espoir ce matin. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, le nombre de patients en réanimation a diminué en France, 82 en moins. Elisabeth Bouvet est infectiologue à Paris. Ça veut dire quoi Ça veut dire bah, potentiellement déjà le confinement marche, donne ses premiers résultats. Ce qui est intéressant, et puis je ne suis pas médecin, c'est pas forcément qu'on parle de la partie sanitaire, mais qu'on parle bien entendu de l'immobilier, puisque si tu regardes cette chaîne, c'est plutôt cette analyse-là euh, que tu attends. Et puis, je suis loin d'être médecin, donc on va laisser à chacun sa spécialité. Je t'avais évoqué trois scénarios possibles. Les premiers scénarios, je vois beaucoup de vidéos euh, putaclic là-dessus sur un crash immobilier, que ça va craquer, que l'immobilier va plus rien vouloir, que ça va vouloir zéro, on en parlera. Scénario numéro 2, on va connaître une pause, c'est-à-dire globalement le marché ne va pas augmenter dans les villes où ça augmentait précédemment, euh, va connaître une consolidation, Il faudrait bien sûr parler de région par région, mais on va essayer de prendre un petit peu de recul et parler au niveau global et au niveau territoire français. Et troisième Hypothèse, on sort du confinement et on a dans les villes qui étaient déjà en hausse, donc que ce soit du Paris, du Lyon, du Bordeaux pour citer qu'elles et d'autres villes hein, bien entendu où, où ça prend, on a une reprise de la hausse parce que immobilier, valeur, euh, refuge ou concrètement, bah, les bourses ont déjà un petit peu euh, dévissé, on sait précisément bah, que sur la bourse il va y avoir, là on est en crise sanitaire, que demain si ça se transforme en crise économique, ça aura un impact sur le marché boursier et donc Concrètement, selon l'adage, on n'attrape pas un couteau euh, qui est en train de tomber. Et du coup, l'immobilier conséquence devient une valeur refuge parce que les gens finalement bah, investissent euh, encore plus dedans. Donc, je voulais qu'on voit ensemble ces trois scénarios. Je n'ai pas de boule de cristal. Je voudrais juste déjà le préciser parce que c'est important. Mais je voudrais donner mon avis en fonction de ces trois cas de figure. Et bien sûr, prendre position parce que j'aime quand même bien prendre position et pas jouer, juste être dans euh, l'expectative. Euh, premier cas de figure, le crash immobilier, c'est-à-dire ça dévisse et demain ça vaut 5% de moins, 10% de moins, 15% de moins, 20% de moins, en gros à l'instant T, c'est-à-dire on sort du confinement et ça diminue. Bah ici déjà je voudrais prendre l'effet, qu'est-ce qu'on voit à l'instant T. On voit et je voudrais parler de la partie notaire que je te mets ici, il y a un premier décret qui est passé qui autorise les notaires à signer en visioconférence, donc concrètement à distance pour faire de façon extrêmement simple. Et oui depuis trois jours parce qu'un décret a été éparu au journal officiel samedi, il permet aux notaires d'établir un acte à distance lorsque une partie ou toutes les parties ne peuvent pas physiquement se rendre au rendez-vous donc ça concerne les les ventes dans le neuf comme dans l'ancien et ce jusqu'à l'expiration du délai d'un mois après la fin du confinement. On parle qu'il y a plus de 100 000 transactions immobilières qui sont actuellement en suspens puisqu'elles se sont effectivement bloquées sur les premières, deuxièmes semaines de confinement parce qu'on ne pouvait tout simplement pas matériellement signer et que très concrètement, bah, à la fois pour l'activité économique des agences immobilières, pour les investisseurs, envie d'acheter pour l'activité économique des notaires, pour l'État. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une transaction immobilière sur les frais de notaire, la plus grosse partie est une taxe. Donc l'État il a tout intérêt également à fluidifier puisqu'il gagne beaucoup d'argent sur chaque transaction immobilière et plus l'immobilier tourne et change de main, plus l'État gagne beaucoup d'argent. Donc déjà il n'a aucun intérêt à figer le marché. Et également sur le bâtiment puisqu'on sait très bien que tout ce qui est acheté, bah généralement que ça aille du coup de peinture à la restructuration complète, il y a des travaux de rénovation qui doivent être effectués. Donc il y a plusieurs acteurs économiques qui ont tous intérêt à fluidifier ce marché immobilier. Euh, ce qu'on constate à notre échelle, c'est qu'il y a eu très peu de personnes qui ont euh, voulu abandonner à ce stade leur projet immobilier. Donc ce qu'on constate sur le terrain avec Manuel tous les jours, euh, notre équipe pour celle qui est en télétravail, les clients, c'est que très concrètement, bah, c'est une pause, ils sont ennuyés parce qu'ils ne peuvent pas euh, signer. Mais dans l'immense majorité, les gens aujourd'hui le voient comme une valeur refuge. C'est ce que je vois du terrain et ils veulent euh, continuer à acheter. Et en fait, je me suis beaucoup posé cette question et je me suis dit, mais euh, pourquoi Alors au-delà du fait qu'il y a plein de vidéos putaclic, c'est la crise, ça va tomber, etc. Je me suis dit, mais euh, pourquoi on a en fait ce, ce, ce, ce double discours où tout le monde est très inquiet et en même temps les investisseurs très rationnels, euh, ceux qui savent compter, c'est sûrement ton cas si tu regardes cette vidéo, euh, c'est mon cas, reste droit dans leurs bottes et en fait, de manière générale, continue à acheter. Et en fait, c'est ce qui ressort énormément et je vais te le mettre je vais te le mettre ici. Ce qui ressort énormément, c'est que ce produit c'est de l'immobilier. OK. Là, il y a le virus qui impacte, mais, mais en fait, c'est un produit de retraite par capitalisation. Et quand on, et quand on dit, mais pourquoi en fait l'immobilier, tient? pourquoi il y a un engouement énorme sur l'immobilier Pourquoi tout le monde veut acheter de l'immobilier La réalité, c'est que ce n'est pas pour l'immobilier en tant que tel. C'est qu'aujourd'hui, les investisseurs, et c'est sûrement ton cas, ils ont compris qu'il faut arrêter de tout attendre de l'état de providence, d'un état qui n'a plus beaucoup de sous et qui n'en a plus, qui est très endetté. Et donc c'est tous celles et ceux qui savent compter, qui sont rationnels, prennent leur avenir en main et donc préparent eux-mêmes leur retraite pour pas avoir à se plaindre dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, suivant euh, auquel, au moment auquel ils investissent. Et donc en fait ils préparent cette retraite par capitalisation et l'immobilier est le meilleur véhicule pour le faire. Mais pourquoi l'immobilier est une valeur refuge Pourquoi jusque là Bah les gens n'ont pas dit non j'achète plus, j'arrête tout. Mais parce qu'en fait on prépare une retraite par capitalisation. Ils vont investir dans un actif, on connaît le prix du marché locatif qui a été dans de nombreuses villes en très forte augmentation, mais sans parler d'augmentation même à marché flat, ça reste ce business model. J'investis dans un actif, je sais combien je vais rembourser sur 20 ans et en plus le, dans 20 ans, le montant que je vais rembourser dans la réalité du pouvoir d'achat sera beaucoup plus faible puisque 1000 euros à rembourser dans 20 ans c'est pas 1000 euros d'aujourd'hui c'est beaucoup moins dans 20 ans et en face j'ai un loyer donc de toute manière avec ce raisonnement je vais en plus avoir un cash flow qui va être en hausse puisque très concrètement les loyers à 20 ans vont augmenter alors que le montant que je vais rembourser ne va pas augmenter donc plus j'avance plus je vais avoir un cash flow en hausse et entre guillemets il n'y a pas de surprise je sais combien je rembourse je sais combien j'encaisse je avec et bien entendu des rafraîchissements au milieu à faire sur l'appartement. Et donc, du coup, je prépare ma retraite par capitalisation. Des crises, il y en a tous les suivant, le, suivant la nature des crises, mais il y en a tous les 10 ans, tous les 20 ans pour, fait, pour être très concret. Et donc, à l'échelle de la détention de ton bien immobilier ou du remboursement sur 20 ans, de toute manière, tu vas en connaître deux. Ah, c'est à peu près statistique. Donc, c'est ce qui fait penser ici bah, qu'il n'y aura pas de crash, crash immobilier. Je sais pas si ça va un tout petit peu baisser, si ça va se maintenir, si ça va augmenter, mais pour vraiment que ça craque, donc ça c'est vraiment le point important, ce qu'il faut comprendre c'est que les investisseurs, mais moi compris, on se prépare une retraite par capitalisation qui est adossée à de l'immobilier, mais ça pourrait être un autre produit, c'est qu'il n'y a pas d'autres produits qui permettent de le faire avec un effet de levier et une sécurité telle l'immobilier. Ici, la seule chose qui pourrait faire craquer le marché, c'est les taux IMO. Aujourd'hui franchement, c'est un des seuls indicateurs qu'il faut regarder pour connaître la tendance derrière sur le marché immobilier. Pourquoi euh, Là, il y a une légère hausse, mais je vois déjà plein d'articles, les taux immobiliers augmentent. Arrêtez les gars, on parle de 0,2%, on parle de 0,2%, c'est pas une hausse, c'est une fluctuation. On parle de, de vraiment d'augmentation des taux, le jour où on empruntait à un point, si demain c'est 2, 3 points, Là, il y a une hausse. Là, quand je vois qu'il y a des barèmes bancaires qui ont bougé à 0,2, on était descendu euh, ra ra ra les paquets. Le dernier prêt que j'ai fait, c'est 0. Euh, à l'heure où je tourne cette vidéo, je vais le signer la semaine prochaine, pour un appartement à Paris, c'est 0,80 ou 0,85. Je me souviens plus de tel, je crois que 0,80 sur 20 ans. Je veux dire, si demain la banque me dit c'est 1% sur 20 ans, je vais quand même le signer s'il y a une hausse de plus 0,2 et ça changera rien. Donc, il y a une différence si elle me dit c'est 2%, 3% sur 20 ans. Là, ça va faire une différence. Pourquoi euh, Est-ce que je ne vais pas acheter pour autant Non, si c'est intéressant, je vais rester acheteur. Mais par contre, ça va réduire le spectre de gens qui peuvent euh, acheter puisque forcément, plus les taux sont hauts, plus l'enveloppe que met à disposition euh, la banque est faible, moins il y a de monde pour acheter, plus potentiellement ceux qui sont pressés ou pas, hein, ou qui veulent vendre, ça va tirer les prix vers le bas. Donc, un des seuls indicateurs qu'il qu faut regarder en cas de forte baisse de l'immobilier, c'est à mon sens les toits immobiliers où là il pourra y avoir euh, un vrai impact. Ici ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir énorme d'opportunités. Alors encore une fois en termes de prix, bah pour moi à mon sens sur ce qu'on constate aujourd'hui, il n'y a pas de, de baisse euh, du tout des prix puisque les deals qui étaient en cours se font même si le marché est en temps se pose. Je suis comme toi, j'ai hâte de voir à la sortie euh, ce qui va se passer. Le deuxième euh, impact que je vois, c'est de tout bien dans tout business, même des gens qui ont de l'argent pas d'argent, ceux qui avaient décidé de vendre parce qu'ils partent euh, à l'étranger, parce qu'ils ont un projet, parce qu'ils donner de l'argent aux enfants pour x ou y raison bah il y aura sûrement des quoi à faire parce qu'ils n'ont pas pu vendre pendant un mois deux mois ils vont peut-être être pressés parce que si ils peuvent très bien avoir des sous mais être engagés sur d'autres choses, sur d'autres opérations, sur d'autres virements et donc très concrètement avoir besoin de récupérer de l'argent. Donc ça c'est vraiment pour moi le plus gros indicateur que je regarde euh, sur ce premier scénario euh, de crash immobilier. Le deuxième sur la pause euh, et, la, et la consolidation, bah, très concrètement jusque là c'est à peu près euh, ce qu'on constate puisque les deals qui étaient dans les tuyaux bah, euh, se font et commencent à se faire par, par visio euh, et à distance. Je sais pas euh, à quel moment on va pouvoir reprendre une activité mais a priori ce sera dans le courant euh, du mois de mai 2020 qu'on va pouvoir euh, être déconfiné donc on va voir ce que ça va donner ce qui est sûr c'est qu'ici bah, mon analyse c'est que les villes qui étaient déjà en tension elles vont le rester parce que c'est une histoire de foncier de terrain et de disponibilité donc ça reste la règle dans l'immobilier l'emplacement l'emplacement l'emplacement donc encore une fois les valeurs refuges les villes refuges les emplacements numéro un crise ou pas vont rester des emplacements numéro 1, euh, ça c'est une c'est une réalité. Euh, sur le deuxième facteur que je voulais vous donner sur cette pause, c'est que c'est la même chose. En gros si on dit allez le marché est binaire, je fais ça les villes patrimoniales qui forcément elles sont patrimoniales plus chères, elles délivrent une rentabilité euh, plus faible mais c'est un emplacement numéro 1 donc concrètement bah, elles vont avoir du mal à être énormément dévaluées. Deuxièmement soit la ville est moins sous tension, la contrepartie c'est que tu fais une très bonne renta. Si demain euh, le prix dévissait sur des zones secondaires, où il y a déjà à l'instant T au moment où je te parle hein, une très bonne renta, ça veut dire que ça drainerait énormément d'investisseurs et donc que ça contiendrait, que ça maintiendrait les prix. Parce que si instantanément tu fais deux trois points de plus de rentabilité sur un immeuble de rapport euh, en province dans une zone moins tendue, crois moi que ça va en ramener les investisseurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens et c'est ton cas si tu regardes cette vidéo qui savent compter. Et donc si tu ramènes de la demande pour acheter, forcément tu vas maintenir les prix. Donc ça c'est vraiment cette, euh, cette dualité si on fait vraiment les choses extrêmement binaires entre patrimonial et rentabilité, qui fait que c'est vraiment un des scénarios que je privilégie sur le fait qu'on est en pause et que derrière à la sortie, bah, l'amorçage c'est pas comme s'il s'était rien passé. Il y a quand même eu un stop dans l'économie très brutal ça va se consolider pour repartir derrière. Tant que tu as des taux immobiliers ici qui sont bas, ça aidera constamment. C'est ce qui a aidé énormément le marché. Et encore une fois, dans cette optique pour les investisseurs de retraite par capitalisation. Et c'est à mon sens le scénario que je privilégie. Une pause, une consolidation et tu as une reprise de la hausse. Et c'est ce schéma, tu sais, on parle beaucoup euh, de, de la pandémie. Est-ce que, est que ça va être en L Est-ce que ça va être euh, en gros en W euh, Est-ce que finalement c'est bon une, une fois que tout le monde était confiné, est déconfiné, c'est OK. Bah, moi, c'est un petit peu le, la, la partie du. c'est que là, tu étais, étais en pause et tu étais, étais en stagnation sur cette partie euh, confinement. Derrière, tu as une consolidation, donc ça sort. Donc là, bah, forcément, tu as une cassure parce que tu avais, avais le confinement, donc tu as une période ici où rien ne se signe. Tu es en consolidation et tu repars. Cette cassure-là, à mon sens, ce n'est pas la cassure du prix, c'est la pause ici qu'on a eue. Je suis comme toi je suis impatient de le savoir c'est aussi ce qui fait la beauté et la magie de ce marché et de l'économie en général c'est que tout le monde attend et veut vraiment savoir et connaître la suite c'est le scénario vraiment que je vois euh, se produire avec derrière une valeur de l'os et une valeur refuge tant qu'on aura des taux immobiliers qui seront contenus ça restera de toute manière extrêmement avantageux d'acheter puisque l'argent est gratuit sur le marché puisque c'est même pas au coût de l'inflation. Donc de toute manière, en synthèse, c'est extrêmement avantageux. Tu maîtrises bah, combien est-ce que tu dois rembourser, tu sais combien ça va se et donc tu prépares une retraite par capitalisation. Et ça, c'est vraiment le schéma que je veux voir très loin de tous les titres euh, putaclic, c'est la crise, c'est le crash, c'est le drame, euh, c'est le meurtre et tout va s'effondrer. Je t'invite à mettre en commentaire ton analyse. Je ne demande pas que tout le monde soit d'accord avec moi. C'est ce que je pense euh, du marché. Euh, C'est mon pronostic sur cette reprise post confinement. Sur l'immobilier. Je t'invite à mettre en commentaire ton avis, ton avis mesuré parce que y a de plus en plus sur ce type de vidéos d'insultes ou de haters. Si tu n'es pas d'accord, il n'y a aucun problème, mais tu peux le mettre très gentiment de façon constructive en donnant tes arguments. On est là pour dialoguer et c'est avec grand plaisir qu'on le fait sur cette chaîne pour que ça puisse donner un avis et montrer notre avis sur l'immobilier plus généralement sur l'investissement locatif. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification et je te dis à très bientôt pour tes opérations immobilières très rentables, clés en main chez investissement locatif. Ciao On va parler de ma dette, 10 millions d'euros de dette et de mon ressenti, mon mindset et l'impact que peut avoir surtout le coronavirus sur cette dette là. Je vais te donner l'intégralité de mes conseils.